Idea. Ja, zonder. Uh, met als het Bedankt En welke halte Dan Oké, okay, t'es prêt. 3 2 1. Ja, dank jullie. welke wel komt. dan? we weten nog niet Ik ken het niet van het buiten, maar tussen, tussen uh, Middelkerk en Oostenten zijn is een beter uh, verhaalde. Oh, We weet nog niet zo. Ja, oké. Okay. Okay, bedankt. Bedankt. Hop. Non. Mais bien le frein. Alors on va essayer de. Regarde oh. là. Ici on va, on va essayer de. On va peut-être essayer de... de sondre... de sombre. Je pense c'est possible. La marche n'est pas trop grande. super facile ici. Génial. On est parti. Voilà. T'inquiète pas. Il ne m'apprend pas trop. Regarde, à ta droite. Regarde à ta droite. Tu peux te tourner. Ouais, plus facile. À ta droite, c'est Ostende. À ta gauche, c'est Middlet. Tu vois on est juste entre les deux et il y a une super belle mer qui est, qui est marée haute avec les digues derrière nous et enfin pas des bâtiments. Et même ici à gauche, un petit peu juste ici, tu vois plein de bunkers de la, de la seconde guerre mondiale. Enfin, je crois de la seconde guerre mondiale. Surtout de la première, je sais pas. Si on est beau. Je te remets pour admirer la vue mais avec les freins ah. euh. oh c'est parti pour euh, combien de kilomètres de Mars 3 km 3.1 km de mars avec cette belle mère euh, à côté de nous et voilà euh, ça va être bientôt la fin euh, du petit séjour à la mer avec Guillaume mais ne vous inquiétez pas. On le reverra. Alors, on je... On a eu du bol avec le temps. On a eu beaucoup de bol. Ça, il faut quand même le dire. On est passé entre les gouttes. Il pense que je les connais mais je les connais pas ouais. Je sais pas moi ouais. Je pense pas que je les connais hein. Tu parles français ouais, Oui oui oui Qui t'appelle, Elie Non Ah elle pensait que c'était un prof à elle. Ah non non non Chapeau en tout cas ah, ouais, C'est mon pote Martin Vous avez raison faut profiter bah, oui. Je le dis si jamais je viendrais vraiment à finir comme ça Franchement je voudrais qu'il y ait des amis qui fassent ça pour moi Clairement c'est génial, hein? Il faut, Il faut qu'ils rencontrent un petit peu tout ça. Et... Ouais, c'est cool. Faut profiter de la plage? C'est un handicap qui a depuis la naissance? Ou... Ouais. Ça te fait du bien la plage? Oui, ça me fait du bien. Ouais. On a, perdu, alors. On a passé 4 jours ensemble. C'est cool. C'est chouette, hein? Faut leur faire profiter. Ouais. Et c'est beau avec la mer et la plage, Mais le bonnet, le Il y a l'Iode ici. Ouais, vous venez d'où A euh, Bruxelles. Ouais, merci beaucoup. Hein. Il, y a bien, il y en a pas de bien. Hein. Elle pensait que t'étais son prof. Pas de soucis. Tu es le professeur <rire> Oui. Professeur Guillaume. tiens. <rire> eh ben, ça c'est une rencontre euh, sympathique. V. Hein. Oui. Ah. J'aimerais... C'est un de paradis ici pour les chiens la la plage. Ouais, c'est un peu de paradis pour, pour euh, le paradis pour tout le monde.